Salut l'équipe Alors aujourd'hui on va faire une recette avec un peu les restes du frigo. Des pommes de terre et un fromage d'une raclette. Et il me restait un peu de la bolognaise. Le fromage de la raclette je l'ai râpé. Les pommes de terre on va les passer au passe-vite avec la grille la plus fine que vous avez. Et après on va faire un hachi parmentier avec ça. Donc avec un peu de muscade il nous faudra un peu de lait et un peu de sel. Alors on va commencer par au tamis les pommes de terre pas besoin de les éplucher il faut juste les couper en assez fine lanière pour que ça passe sinon ça passe pas très bien voilà ensuite on va rajouter un petit peu de lait une pointe de muscade un petit peu de sel Et détendre encore un peu, voilà, et puis on n'a plus qu'à débarrasser dans un bac, on met la purée au fond, bien sûr vous pouvez faire la même chose si vous avez une, une sauce carbo ou pas forcément une sauce bolognaise, vous faites ça avec ce que vous voulez, je vais mettre ma sauce bolognaise par dessus, mon fromage râpé, voilà, et vous n'avez plus qu'à réchauffer, bon appétit